Bonjour, bienvenue dans euh, Playmobil. Euh, Cette histoire de Playmobil s'appelle euh, La Nouvelle Vie de, de, de Madeleine, Madeleine, sa petite fille, et Victor, c'est son papa.